Notre sortie botanique nous amène sur le rocher du Garlaban, avec ses 714 mètres d'altitude. Il domine Aubagne et la vallée de l'Uvaune. Au sommet, la vue s'étend des Alpes jusqu'à la Méditerranée. En ce mois de décembre, la végétation est au ralenti. Cependant, quelques espèces comme l'argelas commencent leur floraison. Nous cheminerons dans les paysages du Garlamant, rendus célèbres par Marcel Pagnol. C'est ici que se passent de nombreuses scènes de ses romans et films, comme La gloire de mon père, Le château de ma mère, Manon des sources, mais aussi Angèle, Regain et La fille du Cuisatier. Richardia picroïde. Les jeunes pousses du printemps constituent une très bonne salade consommée en Languedoc sous le nom de terre tergrette et en Provence sous le nom de cousteline. Ses racines sont comestibles. Voilà la chenille processionnaire du pont qui est la larve d'un papillon de nid. Ces chenilles représente un danger pour les enfants, les personnes allergiques, les chiens ou les chevaux. En effet, les chenilles processionnelles sont recouvertes de poils urticants et allergisants. Ces poils, très légers, se détachent très facilement dès que la chenille est inquiétée ou excitée et peuvent être emportés par le vent. À leur contact, la substance urticante se libère, provoquant des démangeaisons très vives. C'est tout particulièrement sur les pins que la femelle papillon pond ses œufs. En octobre, les jeunes chenilles commencent à manger le limbe des aiguilles de pin. À ce stade, elles ne sont pas encore urticantes. Plus tard, au quatrième stade larvaire, elles forment de volumineux nids divers, comme ici. Dans ces nids les poils sont très présents et peuvent rester urticants pendant plusieurs années, même en l'absence de chenilles. C'est au printemps que les chenilles quittent l'arbre en procession, les unes derrière les autres, pour aller s'enfouir sous terre pour achever leur métamorphose. Cupressus semperviren. C'est le cyprès. Il est souvent traditionnellement planté dans les cimetières. On le trouve également planté en rangées serrées pour abriter du vent les cultures. Il est aussi planté à tort autour des maisons. En effet, pendant les premiers mois de l'année, il fournit un pollen particulièrement abondant et fortement allergisant qui déclenche des rhinites et des crises d'asthme. Son bois, d'une odeur aromatique agréable et dur et compact. On en fait aussi des pieux, des échalas qui ont une longue durée de vie. Ulex parviflora, c'est l'ajon à petites fleurs ou plus communément l'argeas. C'est en décembre le début de la floraison pour quelques sujets. Petit à petit, tous les pieds vont avoir une floraison abondante et illuminer ainsi la garrigue. Ces feuilles, transformées en épines, font regretter un pantalon épais lorsqu'on le frôle sur le sentier. Ces graines sont toxiques. Coronia juncea C'est la coronille à branches de jonc. Cette plante contient une substance odorante. Elle est toxique par ses graines. Brachypodium retusum c'est la brachypode rameuse. C'est une graminée qui supporte particulièrement bien les milieux secs. C'est l'herbe à mouton ou baouk capable de pousser sur les terres les plus arides jusque dans les moindres fissures de la roche. Biscutella la Evigata, c'est la lunetière lisse ou herbe à lunettes, qui porte ce nom à cause de la forme de ses fruits en forme de huit ou en forme de lunette. Rosmarinus officinalis, c'est le romarin. Ces fleurs s'épanouissent toute l'année. Ainsi, les abeilles et les bourdons en profitent continuellement. Juniperus oxycedrus, c'est le genévrier oxyced, ou plus communément appelé cad. Nous l'avons déjà rencontré dans d'autres sorties botaniques. En ce moment, nous observons des pieds en fruits, verts ou brun rouge, mais également des pieds en fleurs. Elles sont très petites, discrètes, mais très nombreuses. Pinus alepensis, c'est le pain d'Alep ou pain blanc. Les cônes persistent plusieurs années sur l'arbre, ce qui nous permet d'observer en même temps des cônes jeunes, peu développés et fermés et des cônes plus âgés bien ouverts. Ramnus alaternus. Cet arbrisseau typique de la garrigue peut atteindre 5 mètres de haut et a une longévité élevée, plus de 100 ans. Un sentier permet d'aller jusqu'à la grotte de Manon où Marcel Pagnol a tourné plusieurs scènes de Manon des Sources. Hedera helix, c'est le lierre. Le lierre n'est pas un parasite pour les arbres sur lesquels il croit. Il s'en sert simplement comme support pour grimper. Ici, en l'absence de support végétal, il s'appuie sur un rocher proéminent pour essayer de s'élever. Le lierre est toxique pour l'homme, particulièrement pour ses baies que l'on voit ici ses baies nourrissent les oiseaux. La plante restant verte tout l'hiver, elle sert de refuge aux insectes, aux oiseaux et aux petits mammifères. Cette excursion nous aura permis de découvrir la végétation de la garrigue de cette fin d'automne particulièrement douce. Tous ces chemins qui traversent la garrigue particulièrement chargés des souvenirs des œuvres de Marcel Pagnol.